Ou encore les émissions comme Capital, toi tu seras le vrai du faux. Je me suis donc replongé dans l'histoire et grâce à Thierry Soukar, c'est un journaliste qui dérange, j'ai compris d'où venait toute cette bêtise autour de la créatine. y une annonce spectaculaire La créatine, une substance naturelle présente dans la viande et utilisée par les athlètes pour améliorer la performance, n'a pas d'effet. C'est scientifiquement prouvé et surtout elle est potentiellement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 C'est un peu compliqué à accrocher. Augmentation de la synthèse du glycogène dans les muscles. ça, je vous l'ai déjà expliqué. D'accord La créatine va amener dans vos muscles plus de glucides. Augmentation du de la production de la gf 1 de de la théorie. Une augmentation de la production de la une une à la Une diminution de catabolique. Il que de la La de la à terme, sur la des, des de la Une de la <monstres>